A la fin de la saison de végétation, les arbres sont en repos végétatif. Les bourgeons sont dormants. La dormance est un état de suspension temporaire de la croissance. C'est une adaptation pour éviter que la croissance ne reprenne trop tôt, avant le printemps, et que les gelées tardives n'affectent les jeunes pousses. Donc, des processus physiologiques empêchent toute croissance, même si les températures extérieures pourraient le permettre. À partir de la fin de l'été, les bourgeons entrent progressivement en dormance et puis durant l'hiver, cette dormance est levée la croissance est réactivée avec les températures douces de la fin d'hiver et du début du printemps. Chaque espèce d'arbre, et même les variétés au sein d'une espèce, a une dynamique particulière d'entrée et de sortie de dormance. L'état ou la profondeur de la dormance des bourgeons est difficile à déterminer. Pourtant, cela a une certaine importance d'un point de vue agronomique et pour la sélection de variétés dans un contexte de changement climatique. Par exemple, pour prévoir la date de débourrement, la date de floraison, ou pour chercher des variétés mieux adaptées à ces nouvelles conditions climatiques. Comment déterminer l'état de dormance durant toute la période de repos Est-ce que la profondeur de la dormance peut être quantifiée On a besoin de tests pour répondre à ces questions. Le test de bouture de nœud peut donner des bonnes informations. On va voir ensemble la procédure de mise en place de ce test. Pour quantifier l'état de la dormance, il faut des bourgeons. Donc on va aller les prélever régulièrement, tous les 7 jours, pendant la période de repos. Et on va récupérer des rameaux avec des bourgeons axillaires. Alors les rameaux, ce sont des grandes baguettes, quand c'est disponible. Des baguettes d'une de, trentaine de centimètres, par exemple. Vous voyez ici. Et ces rameaux, on va les couper... À distance de trois nœuds, trois phytomères, vous voyez ici, voilà, deux, baguettes, deux boutures sur une baguette, ici, trois nœuds, l'extrémité est écartée, les bourgeons sont moins bien développés, on va les éliminer pour éviter de biaiser le test. Donc on peut faire deux à trois boutures, sur une baguette d'une trentaine de centimètres, ici, pour cette variété. Quand on a assez de boutures, à peu près une trentaine, pour avoir un test significatif, on va ébourgeonner les, la base de ces boutures. En fait, elles ont trois bourgeons, on enlève les deux du bas, pour éviter d'influencer de, le dernier, sur lequel on va se baser pour faire le test. Quand toutes les boutures sont ébourgeonnées, on va mettre un ruban de parafilm autour des blessures pour éviter que la bouture ne se déshydrate trop vite. Quand les boutures sont prêtes, on va les installer dans un bac pour la suite du test. Ce bac, c'est un bac rempli d'eau avec un peu de javel pour éviter les contaminations et une plaque de polystyrène trouée pour maintenir toutes les boutures en place pendant toute la durée du test qui peut durer plus d'un mois. Ici, on a une vingtaine de boutures pour pratiquer ce test. On pourrait travailler avec des boutures un peu moins grandes, on s'adapte en fait aux caractéristiques de l'espèce et de la variété, selon les dimensions des rameaux disponibles, la taille des entre -nœuds. Vous voyez ici une bouture en gros plan, avec sa partie basale qui trempe dans l'eau et qui est maintenue en place par la plaque de polystyrène. Le support des boutures est choisi au mieux. Cela peut être une grille plastique ou un support inerte, comme de la vermiculite ou de la perlite, Un imbibé d'eau est stérilisé à l'autoclave. Les bacs sont ensuite placés en chambre de culture, en régime de jour long, c'est-à-dire 16 heures d'éclairement par jour, et à température constante, vers 20-25 degrés. Chaque bac est référencé avec la date de récolte des boutures. Le nombre de bourgeons débourrés est noté tous les deux jours. Vous voyez ici un bac de boutures de pommiers introduit en chambre de culture le 7 décembre et observé après deux semaines. Les bourgeons n'ont pas encore évolué. Le stade repère pour considérer le bourgeon débourré est le stade pointe verte, c'est-à-dire un bourgeon gonflé qui laisse apparaître la couleur verte des jeunes feuilles à travers les écailles. Dans ce bac dont les boutures ont été récoltées le 23 novembre et observées un mois après, on peut voir qu'un bon nombre ont débourré. On peut aussi noter un certain nombre de bourgeons végétatifs et floraux. Et on note aussi une grande disparité de développement des boutures. Tous les bourgeons n'ont pas débourré en même temps. Certains n'ont toujours pas évolué. L'état d'inertie d'une population de bourgeons récoltée à une date donnée est caractérisé par le pourcentage de bourgeons qui ont débourré à la fin des observations, mais également par le temps moyen pour atteindre ce débourrement. Cette inertie pouvant être importante, surtout en période de dormance profonde, il faut donc attendre quelquefois deux mois avant de terminer les observations d'un lot. Voyons maintenant comment interpréter les résultats. Regardons dans un premier temps le pourcentage final de débourrement. De fin septembre à mi-novembre, le pourcentage de débourrement de ces bourgeons de pommiers est élevé. Il oscille entre 65 et 85%. Ce pourcentage chute drastiquement entre novembre et mi-décembre. Puis une brusque remontée est observée entre le 14 janvier et le 21 janvier, pour arriver à un plateau aux environs de 60% en février. Si on regarde maintenant le délai moyen compris ces bourgeons pour arriver au débourrement, on voit que de fin septembre à mi-novembre, les bourgeons ont pris 25 jours pour débourrer. Ce temps augmente fortement entre mi-novembre et mi-décembre, puis baisse régulièrement ensuite. On remarque donc deux périodes particulières où le délai moyen de débourrement et le pourcentage de débourrement varient beaucoup. La première est à mi-novembre, elle marque le passage entre la paradormance, repos induit par d'autres parties de la plante, et l'endodormance qui est interne au bourgeon lui-même. La seconde période, à mi-janvier, marque la sortie de l'endodormance et l'entrée en écodormance. Les bourgeons sont alors capables de débourrer, mais la croissance est inhibée par les températures pas encore assez élevées en verger. Ce test est donc assez efficace pour donner une bonne évaluation de la date de sortie de la dormance des bourgeons. Cependant, il est critiquable. En effet, l'hétérogénéité des réponses observées dans les échantillons de boutures peut être liée à la position des bourgeons sur le rameau. Certains sont prélevés en bas du rameau, d'autres en haut. On n'est pas à l'abri d'une variation d'inertie du débourrement lié à cette position. D'autre part, ce test prend beaucoup de temps d'observation, 20 à 60 jours selon la période. La physiologie des bourgeons peut varier durant ce laps de temps et biaiser le test.